Cette vidéo sera l'occasion pour moi de vous parler de la vie à Kosami, de mon environnement et surtout vous confier mes petites adresses sur la plage de Bampor ici à Kosami. Ici si on part à gauche, on a un petit parcours d'environ 2 km et demi pour aller jusqu'au bout de la baie. Et donc, Je le rappelle, je suis là sur la plage de Bampo, nous sommes le 24 septembre et il est environ 17h30. Alors, personnellement, ce que j'aime sur cette plage, eh c'est la tranquillité, le fait justement qu'elle soit peu fréquentée, un peu sauvage. On y rencontre souvent des habitués, également des pêcheurs et puis des moments un peu euh, surprenants. Un jour j'ai croisé, mais il presque nuit, j'ai croisé un, un buffle avec son soignant. On a quelques pêcheurs qui viennent amarrer leur bateau ici. Généralement c'est un horaire où on les voit sur le bateau justement, à, à, à s'affairer, à nettoyer, à ranger. Voilà, les gens sont devant chez eux, prennent l'apéro, c'est tranquille. La plage, c'est vraiment inspirant, ressourçant. L'avantage de vivre ici en Thaïlande, c'est justement de pouvoir profiter de la mer, qui est à deux pas de la maison. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir rencontrer des gens issus du monde entier. D'abord, la population locale, évidemment. C'est une autre culture. Du coup, on a beaucoup à apprendre. Les Européens sont assez majoritaires parmi les habitants. D'après les statistiques, ce sont les Allemands qui fréquentent le plus l'île de Koh Samui. On a beaucoup de Britanniques, des Américains, des Australiens, beaucoup d'Australiens, beaucoup de Russes. Et au niveau de l'Europe, j'ai parlé des Allemands, mais il y a également une grosse communauté de Français. J'aime bien cette maison, elle a quelque chose de très sympa. Elle appartient à un particulier. Le cadre est vraiment chouette. Et les toutous sont tranquilles. Ce que je pourrais dire de la vie en Thaïlande, c'est qu'il faut baisser son niveau d'exigence. Et vivre au rythme du pays, au rythme des saisons, mais surtout au rythme du soleil. Ici, les gens se lèvent tôt et se couche tôt, du coup les commerces, y compris les restaurants, ferment tôt. Alors on a du mal parfois à le comprendre. On a quelques poules, poulets, installés sur la plage. Je disais on a du mal à le comprendre lorsque l'on est en vacances parce qu'on est justement en vacances et qu'on aimerait pouvoir profiter et traîner. C'est aussi pour ça qu'il existe des secteurs plus touristiques, et ce qu'on appelle nous les quartiers de nuit, qui permettent d'aller faire la fête et de trouver des lieux qui restent ouverts un peu plus tard. Alors actuellement, avec le Covid, ce sont les secteurs qui sont les plus impactés par des fermetures. Des quartiers entiers sont fermés. Euh, J'ai nommé Shaweng Beach. Tout est fermé dans ce point-là. Il est important de suivre le rythme du soleil également par rapport à la température. Et vraiment, si vous voulez en voir beaucoup, il faut vous lever tôt. Alors je sais bien que quand on est en vacances, on a envie de décompresser. Mais ce qui me semble également important, c'est de profiter du meilleur moment de la journée à la fois. Parce que c'est moins chaud. Lorsque l'on part tôt le matin, et quelquefois il y a moins de monde sur les sites touristiques. Alors là je vous parle bien sûr des périodes avant Covid. Ce n'est pas le meilleur moment pour aller visiter Big Buddha si vous y allez entre 10h et midi. Parce que vous allez vous retrouver avec tous les tours, toutes les excursions organisées par les tours opérateurs. Par contre, si vous y allez en fin de journée, ben déjà c'est plus agréable. Bonita. L'avantage ici, c'est que les restaurants sont ouverts non-stop. Il n'y a pas d'horaire, personne ne va vous dire quoi que ce soit. Si vous avez envie de prendre votre repas de midi à 10h du matin, personne ne vous dira rien. Euh, il en va de même, si vous allez le prendre à 15h ou à 16h, vous serez très bien reçu. Et, et c'est vraiment courant très commun d'aller manger en milieu d'après-midi. Les Thaïs n'ont pas d'horaire pour aller manger, ils mangent toute la journée. Voilà, 7h6, c'est assez courant de voir des toutous, j'ai ma suite. Moi, je pourrais me filmer comme ça avec mes toutous derrière qui me suivent, c'est amusant. Ici il y a une très jolie maison avec une piscine. Elle est souvent louée pour des petites réceptions, des anniversaires ou des mariages également. Le Covid apporte son lot de surprises, et notamment pas mal de constructions. alors Aussi des déconstructions, des démolitions. Comme ici, il y avait un, un vieux resort avec des habitations un peu anciennes. Ils sont en train de tout refaire. J'évoquais les constructions et les déconstructions. Et bien, il ce, cet ensemble qui a été construit pendant le Covid. Bon, à la fois, je comprends qu'on ait envie d'être directement sur la plage, mais c'est un peu bétonné, un peu dommage sur cette plage qui est sauvage. Donc, cette plage tend à se moderniser. Alors, ce que j'adore, c'est les jardins sauvages. Bon, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais l'autre fois, il y avait des... Ça ressemble à des courgettes. Ça n'en est pas, mais il y a des fleurs. Kundong, Sirifoka. Ouais, c'est bon. You can hit? Oui. Yeah. What now? Small. Small. Small. small. Ah, tenez. Ah. Voilà. C'est hein. right. 10 jours. 10 jours, 10 ok. Oh, 10 days. Make look good, hein. Make look... Ok, je <rire> vais Voilà, il me dit qu'il faut attendre 10 jours avant de pouvoir être mangé et que c'est très bon pour la soupe Le restaurant de Monsieur Doun, c'est le Sirifoka Ok. Alors le Sien Koka, on le connaît tous comme la la Poisson, c'est le nom qu'on lui donne quand on habite ici. Il est en train de me montrer les fruits de cet arbre qui ressemblent un petit peu à des ananas mais qui ne sont absolument pas des ananas. L'ananas ne poussent pas comme ça. Un grand palétuvier pour se mettre à l'abri. et Un restaurant vraiment traditionnel où on mange de... Du barracuda euh, green coconut milk, vraiment délicieux pour 90 bahts. Kaosit baht. Barracuda. Ah, yes. Kaosit baht. Ah, you've got Voilà, ils sont sympas et tolérants si on parle pas très bien. Alors, juste à côté de lui. Il y a ce restaurant que j'aime beaucoup également. Euh, vraiment un restaurant authentique. Alors quand je parlais des travaux réalisés euh, pendant, ou à cause, ou grâce au Covid, eh bien celui-ci a changé complètement son toit. Et ici c'est également un restaurant vraiment particulier pour manger Thaï, euh, des plats euh, de l'Issan notamment et des plats qu'on mange pas dans le secteur très touristique. D'autre part, on peut manger du poisson en barbecue, frit ou à la vapeur. Vous parlait de barracuda tout à l'heure. On voit les maisons des pêcheurs ici. Il m'est arrivé de manger du barracuda qui sortait juste de la mer le temps de le cuisiner et il était dans mon assiette. Bampore Seafood. C'est également un très bon restaurant que j'apprécie, où j'ai déjà amené plusieurs de mes amis d'ailleurs. On y mange du poisson grillé vraiment excellent. C'est un des meilleurs choix pour moi pour manger du poisson sur la plage de Bamboa. D'ailleurs, au regard de la fréquentation ce soir, on voit bien que c'est un restaurant très prisé par la population locale. Généralement, c'est signe que c'est vraiment très bon, très appréciable. Ici, on mange un, un très bon poisson largement servi pour, aux alentours de 10 euros. la série des désolations par rapport au Covid, ben on a aussi des lieux comme ça. Ça s'appelait le Music Beach. Complètement laissé à l'abandon. Une autre conséquence du Covid, tout ce qu'il y avait là a été complètement rasé. Et je pense que ça va être vendu prochainement et reconstruit. Voici mmh. encore une rénovation qui s'est faite pendant le Covid. Ce sont d'anciennes maisons de pêcheurs qui ont été réhabilitées. Ça s'appelle La Playa. C'est un restaurant tenu par un couple franco -thai. Historiquement, ce sont de petites maisons de pêcheurs. Et aujourd'hui, ça a été transformé pour, pour en faire de l'habitation saisonnière pour les touristes. Et pour ceux qui connaissent, ici c'est le Reggae Beach, un restaurant sympa sur la plage qui, en période touristique, propose des animations musicales tous les samedis soirs. Je suis arrivée au bout de la plage et maintenant je repars en sens inverse de manière à rentrer chez moi en essayant avant la nuit. Ça ne va pas être évident. Je disais tout à l'heure que pour vivre ici, il fallait baisser son niveau d'exigence pour s'adapter au rythme du pays. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est de pouvoir vivre de manière décontractée. On n'a pas besoin de superflu quand on habite ici. D'ailleurs, on se résout très vite à adopter le, les tongs comme chaussures. Tout simplement parce que pour entrer dans un commerce, dans une administration, dans un temple ou chez quelqu'un, on se déchauffe sans arrêt. Du coup, ben, la tongs c'est plus facile à mettre et à enlever. Un... Vivre de manière décontractée c'est aussi très intéressant au niveau de l'habillage. Parce que comme il fait chaud, on ne peut pas se permettre de mettre des tenues sophistiquées euh, ou en polyester ou trop couvertes. Bon moi je crains particulièrement la chaleur, du coup je ne peux pas me permettre d'avoir le, les épaules couvertes euh, ou le cou, c'est pas possible. Je ne peux plus respirer, j'ai trop chaud. Du coup ben, on met des petits cuisseurs, des, des petites robes légères, mais en tout cas. Privilégier le coton. Allez, je vous fais un peu profiter de la lumière euh, offerte par le, le restaurant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pendant ce temps-là, les enfants s'amusent sur la plage en toute sécurité parce qu'ils ne peuvent pas aller bien loin. Beaucoup d'enfants de taille qui sont là ce soir. Une activité qui est euh, très sympa à pratiquer, à s'amuser en soirée, c'est le kayak de mer. Il y a d'ailleurs pas mal d'endroits, on en voit derrière moi, il y a d'ailleurs pas mal d'endroits où on peut en louer. Je me suis arrêté tout à l'heure devant ce restaurant dont je vous ai parlé pour le poisson. Il est également référencé sous le nom de Taco sur la place de Bamport sur Google Maps. T-A-K-H-O. Je mettrai le, le lien dans le descriptif, en tout cas, je mettrai le, le nom dans le descriptif de la vidéo. Si mes vidéos de découverte de Kosami vous plaisent, eh bien, je vous propose de vous abonner. Je vais mettre de plus en plus de contenu en essayant de soigner petit à petit le montage et, et la stabilité. Et là, j'ai investi dans un petit outil, mais le suivant est commandé, il va arriver d'ici une dizaine de jours. Voilà, Il est environ 19h, il fait nuit noire, je suis de retour à la maison, maintenant c'est le moment de la relaxation, se détendre dans la piscine, ça va faire du bien. Au cours de cette vidéo, je vous ai parlé des soupes, la soupe en Thaïlande c'est quelque chose de très traditionnel. Mon amie Stéphanie qui est à l'école de cuisine Infusion Cooking Classes propose des lives tous les dimanches à partir de 11h30 sur Facebook, donc vous pouvez vous connecter. Elle réalise également l'écriture de livres de cuisine Thaï et notamment un sur les soupes. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors je vous dis bonne soirée à tous. À bientôt, bye bye